il oh n'y euh, a jamais faute jamais de la ouais, vie il n'y a pas le ballon rien. mais il n'y a pas faute il n'y a pas faute sur ça là, il ne peut pas y avoir faute I am sorry tu sais, c'est vrai que tu avais été arbitre en... ouais j'ai été un, ar... un arbitre arbitre officiel toi arbitre officiel avec le maillot jaune comme Zatis non non il était malade ou Zatis il a fait ça oh, ouais mais lui il était habillé en foot le coeur lui non, il était de. Bas -il, bas -il, bas -il, bas -il. Attends, là, il y a des grosses têtes. Il n'y a de pas faute. Deux buts un. Southgate. Tu sais ce que ça veut dire, Southgate Porte du Sud. Ah ah ouais. Il n'y a pas faute, frère. L'arbitre, il a vu. C'est Mohamed. Il a regardé. Il, il, il a regardé. C'est un Brésilien. Attends, Penalty from Brazil. Pra... Giro. Giro, il croit en Dieu, à la Bible. Il lit la Bible, tout ça. Eux, ils veulent le déconcentrer. Il n'y a pas de pénalty. Eux, c'est que ça. Il n'y a pas de pénalty. Il a vu l'action. Il va aller, il ouais, va aller regarder ça, et il va cool. dire qu'il n'y a pas, penalty. As non, pas? de pénalty. Tu dit quoi Tu vas voir, il va dire qu'il n'y a pas de pénalty. Mais gros, c'est l'épaule. Boum, casse-toi. Il n'y a pas de pénalty. Il n'y a jamais de pénalty. Là, là, si y a de pénalty... Attends, on va voir, on va voir, des gars, Non, mais j'ai une là Il faut que je parle. Hein ah t'es live Ouais je suis en live. Ah, je... En live intro. Vas-y on va voir, vas-y vas-y dis. Il ah a penalty, il a pénalty, y a pénalty. <rire> Oh le bâtard. Il a mis penalty. <rire> penalty. J'avais dit il avait faim. Oh la là là là là là là il dit pas et, lui, et lui, il demande un carton. Oh là là, mais les Anglais, ils sont mauvais. Hein. Ils ont leur pénalty. Maintenant, ils disent, on n'a pas de carton. Oh my God, on n'a pas les cartons. Oh et oh et oh l'arbitre, oh il met oh le carton. Oh et oh Et, oh et... Oh Non. Je dit une non, mais comment tu peux te faire influencer comme ça par des frauduleux des anglais. Mais ils ont plus leur reine là. Qu'est-ce qu'ils ont à crier là La il reine Elisabeth, là, elle n'est plus là. Il lui dit c'est bien, c'est bien ce que as fait. Mais il n'y a pas faute. Regarde, il y a l'épaule. Il y a l'épaule. Ouais, il y a faute. Il y a pénalty. Ah, il y a ouais, il y a pénalty, il Boum a... Il a... lui il, il le pousse dans le dos. Allez, en plus il souffle. Il a fait ça pour rien. En plus il souffle. Il dit no way. Il était 19 ans. Mais tu connais, il dit no way parce que lui, il a failli aller jouer en Angleterre. Eh David Beckham il pleure. L'enflure de Harry Kane, il sait très bien comment tirer face à Hugo Lloris. Il sait très bien que si là il tire au sol, Hugo Lloris il va attraper ça. Là il va mettre une frappe de ouf. Harry Kane, Kane, c'est africain ça aussi. Ouais, je sais que c'est Kane Kanté Harry Kanté On va voir si tu es Harry conté ou Harry Kane si, si, si il gagne, il est quoi Quoi Si il tire, il est quoi il est Kanté Si il réussit, il est, il est Kane ouais. Et si il rate il est Kanté Non Bah ben alors <rire> non, On va juste voir On va voir s'il si est Kane ou s'il si est Kanté On va juste ouais. voir et il, rate. il a raté Et il, rate. il a raté il Tout est écrit. L'Angleterre. Ouais, ah ah ouais oui. Regarde Giroud. Giroud Girou, il a caressé sa petite Bible dans ses chaussettes. Mal, il, a ramené, il a ramené une petite Bible sur le terrain, Giroud là. C'est pas possible. Les Anglais sont dégoûtés mais ils savent pas que tout ça c'est écrit dans un scénario. Non mais, mais, mais arrête de scénario toi. Là ils oh, sont bon, dans bon, un. Voilà, t'as vu tu sais c'est qui la 80, À la 4ème, on va, tu, montrer, tu sais va montrer des enfants qui pleurent. Tu, tu sais c'est qui Quoi euh, Qui rentre là je Rashford. Eh ben, Tout lui, le bien, monde Il marqué qu'à la 85 e minute, il rentrer ou faire rentrer Rashford. Ah, tu parles du destin Non, je te parle des, des mecs. Qui tu fais, FIFA, tu hein. fais le religieux. Les scénarios de la FIFA. Ah là là là là Harry, as cané. As cané. As coup, Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane. Haricanal plus. Arican. Ça Arican. Aricané. Aric. Il y a Cané. Ari... Cané nonique. Cané. Comment Il y a quoi qui, qui commence par Cané Cané Corso. C'est une race de chien. Cané quoi Très très bien trouvé. Ouais. Je sais. T'es choqué là ils veulent quoi là, les Anglais C'est ça le tricheur, voleur, arnaqueur. Elle ou la reine Elisabeth <rire> Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Là, c'est son mari qui l'a remplacé. Enfin, son fils. Son fils, son mari. T'as déjà vu un hein, fils Il est plus vieux que la daronne Hein Hein mmh. Mmh. Ah. Regarde-moi ces arnaqueurs. Oh là là, quelle faute! Mais non. Alors là, elle hey, hey, est marocain Et gros, c'est une dinguerie quand même. Wow. Là, ça y est, Ronaldo, il est marocain. C'est officiel. Là, tu vas le voir, il va mettre son maillot. Il va essayer de s'intégrer dans l'équipe du Maroc. Il va dire que voilà le Maroc c'est à côté du Portugal. Des athlètes dans l'équipe du Maroc, c'est la conquista. Tu sais, il fait une tête, là, oh qu'est-ce qu'il a fait. Il fait le mec bro. Ouais ouais. Il tu connais Tellement content là, de mener deux à. Ouais. Diplomate. Ouais, bah oui vois, bah oui. Il fait chaud. Là. Ouais ouais il fait chaud il fait chaud. En plus il y a la clim. Désolé. Oh là là désolé je suis désolé. De... Ah là, c'est n'importe quoi. Regarde moi ça, regarde moi ça. Et il a tiré, il a tiré au-dessus. Il a voulu envoyer le ballon à sa daronne là ouais, voilà. ouais, Et on... il allait dans jaune. Hein. Il bédave, quoi. Ouais. <rire> <rire> le Mbappé là, il commence à. À méfure, ou quoi là Je crois qu'il bédave, hein, T'as raison. Hein. Du, du, du, bon, du bon genou, du bon jeune Jauné. jaunet Il allait dans jaune là. Donc là.. Les Champs-Elysées, c'est France-Maroc la fête, pour l'instant. Et si la France est guérinée, le 30 décembre, ça, ça va être une dinguerie. Ça va être... Imagine, gros, à finale, Coupe du Monde, France-Argentine. C'est une dinguerie. Messi contre Mbappé, C'est une dinguerie. Les deux. Parce que là, là, là, là, là. Euh, tu sais ce qui est en train de se passer En France, personne... T'as pas vu je pense France-Maroc c'est beaucoup plus Ah bien sûr c'est une dinguerie. France-Maroc Là on va voir. Euh... Là il y a l'histoire qui va se réécrire. Hein. On sait pas. Quelle hein. ah bah, histoire L'histoire de colonisation, je de sais pas quoi. Ils vont de l'argent. On va voir. On va voir qui est qui. Ben, je suis en train de regarder le match là. J'ai coupé le son pour que vous parliez. Pour vous parler. Cristiano Ronaldo, il, il vient de Marrakech. Ah, tu parles au live, back. Au live ouais. Au live là, il, il va mettre son maillot du Maroc, il va venir, il va dire qu'il y a un malentendu. Oh là là, la frappe Il y a un malentendu, euh... oh là là, a, a un malentendu euh, voilà, euh, je comprends pas. Euh, on m'a toujours pris pour un portugais, mais moi, je suis marocain. Vous m'avez pas vu, là, mon jet, allait au Maroc avec mon meilleur ami C'est ça qu'il a dit, là, Ronaldo. C'est pour ça qu'il rigolait tout à l'heure. Il faisait semblant de pleurer là après le match. Bah ouais, c'est un voleur. Un arnaqueur. C'est quoi ça Ça veut dire quoi ça Ça veut dire le bonnet. Et j'ai reçu des étoiles. Putain. c'est quoi les étoiles En gros, apparemment, c'est un nouveau truc sur Facebook. Quand, là, tu reçois, quoi, quand tu reçois des étoiles, tu reçois de la, tu reçois de la moula. Ouais, j'envoie les étoiles. Voilà là. Carton jaune. Boom. Ah, yeah oh là là, quel assassin Mais de toute façon, McGuire. Oh là là Mais ça, c'est un acte... Qui aurait pu avoir... Euh, Magui, Ouais, il s'appelle Magui. Mais lui, lui, c'est le défenseur le plus nul que j'ai jamais vu. Hein. C'est le là... défenseur le plus nul que j'ai jamais vu, Mais je te nul. jure, il est trop nul, il, il est, est trop cool nul. Mais là cette année, ouais. mais là là la Coupe du monde, il a fait une Coupe du monde de ouf, hein. franchement. Mais qui est possible que ça Ouais. Il a peut-être pas Eh Mbappé, il aurait pu faire une retournée acrobatique. Mais le Walker là, il n'a pas dit que ouais, euh, lui, il s'est entraîné pour arrêter euh, le Mbappé. Qu'est-ce qui s'est passé Mais vas-y, il veut quoi, lui, là Le petit, là hein Mais tu vois pas qu'il n'arrive pas à l'arrêter Le walker. Tu sais ce que ça veut dire, walker Marcheur. Et lui, il veut arrêter Mbappé. Alors que Mbappé, il court. Et lui, il walker. Là, il y a toutes les équipes africaines qui ont gagné aujourd'hui pour l'instant. Il y a la France et le Maroc. Il y a combien de Marocains sur le terrain là déjà encore Combien de Marocains dans le staff de l'équipe de France Là, c'est encore le Maroc qui joue. Il y a les Marocains, il y a les Congolais. Là, c'est l'Union africaine qui est en direct sur TF1. Oh là là. <coughs> Vas-y, mets-la, France FA. France voilà. Vas-y, vas-y. T'as dit que tu allais l'arrêter. Et voilà, tu fais des chorégraphies. Danse avec les stars. <rire> ah ouais. Les Anglais, c'est vraiment trop des comédiens. T'as pas entendu ce qu'ils ont dit ils ont dit ça fait deux ans qu'ils ont une stratégie contre la France. Et que là ils vont tout arrêter. Et bim, la stratégie. Elle n'a pas payé. Là, là, il y a tout. Et mais là, là, ils et pensent. Ils, additionnelles, ils, et pas, bim. ils ont cru réellement qu'ils jouaient contre la France. Il y a tellement d'origine, alors qu'eux, ils ont colonisé, comme tu m'as dit. Ils sont que la Jamaïque et le Ghana. Voilà, je Nigeria, c'est pas moi, c'est Foudier qui a dit ça. Ha Faut pas commencer à citer les Ils veulent quoi, quoi C'est des bambins putain, c'est T'as dit quoi Ouais, Ryan Sterling, tu le connais tu sais, il jouait, il jouait dans le 900. Dans F, FC Pygmé. FC Pygmé. Les gens, il a percé. oh FC Pygmé. Oh hein. Deux buts à un pour l'équipe de France. Il a vraiment Il vient il embrasse la tête de tout le monde. Qui il Giroud partie, Il est parti embrasser le mec. Là, là Giroud ouais. Mais il croit, il croit en Dieu. t'as pas vu sa photo où il l'a mis il a le droit de se dire quoi, ça Ça veut dire que lui, on peut pas trop le critiquer. Hein. <rire> c'est ça, ouais. Ah, hey, gros. Putain là, t'es en train de le clasher, tu dis. Qui, Giroud oh. Mais Jamais de la vie. Giroud, il fait des photos, il a la Bible dans la main. Celui qui parle mal de lui, là. oulala. là là. Ah, non, non, là, c'est chaud, là. C'est terminé. Regarde. Il a pris la Bible. Il a, pris sa, il, a fait sa petite, il a fait son petit shooting. Il a mis son but en quart de finale face aux Anglais. En plus, eh mais, eh, franchement, c'est une revanche pour lui. Hein. Parce que les anglais, ils ont voulu, euh, ils ont voulu niquer son couple. Hein. C'est qui Koundé moi pour... Parce que voilà, tu sais, il était parti dans un hôtel. Avec euh, euh, Charles. Hein, hein? Avec une Ouais, mais je pense qu'il était parti pour étudier les statistiques. Les anglais ils ont dit que ouais, ouais vu, Il fait n'importe quoi. Ouais, Vas-y on va se ramener alors. Vas-y, vas-y. Po po po po po po. Vas-y, on va se tailler. Hein. Vas-y on se taille. Tu joues tu, tu comme ça T'as dit quoi Tu changes pas Ça y est, je suis changé. Bon en tout cas, on va continuer à suivre.. Euh... L'avancée de ce match, pour l'instant ça se passe bien pour les Français, mais c'est pas terrible. Pour l'instant c'est la victoire. Il reste encore 4 minutes. C'est la victoire. Et... La victoire, victoire, victoire. Ah ouais, les gens ils ont vraiment envoyé des étoiles, hein. c'est une dinguerie. Envoyez les étoiles. T'envoies des étoiles, tu peux manger après euh, dans des restaurants chics. T'as vu ça, je vais faire ça. Et Tu m'appelles fait après, <coughs> pour... après je pourrais dire ouais, euh, donnez-moi des étoiles, je vous montre les cuisses de. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Vas <rire> ah ouais Regarde-moi ces tricheurs Stones Tricheur, arnaqueur, voleur, anglais, voleur. Regarde-moi ça. C'est lui qui fait faute. Il veut quoi? Ah, il essaye de perdre du temps. Ou... I don't understand people. What is going on? The only thing I can't see.. It's the France is winning against English people. <gasps> I might do my video in English maybe tonight to let English people understand that we're not playing. You people from England, always talking shit about France, former league, ah, c'est fluent en anglais, c'est. Yeah, you talk <laughs> Always talking bullshit by French people. It's always you can't see your number. Uh, what is the? It's the... Da David Beckham was here. Oh, He, Beckham came. Was He came. He came. He like came. In Qatar, your guys was in Qatar. El Qatar. You, you, you guys you guys have no alcohol to drink have no alcohol to drink and that's how you play and yeah, that's how you play because you don't have beer because you don't have beer and alcohol and shit and alcohol always talking man. about yeah, French. Always. yeah French yes, people cannot play, play. Yes. we got the yes. first yeah. league the Premier League it's the best league in the world we got every Every, every every game, every every bullshit. You from British. England. And you lose against France. And you're you still talking France? shit. Look at you. Look at you guys. Look at you poor guys. I don't know. Come Look at your mate in it. <laughs> look at your mate. Look at your mate, look at you, mate look at you, bro. in it. Bro. Is that Mbappe in it? It's oh, it's my God. It's in my coat Hey! Stop! It's way too much Don't touch Mbappe like that mbapp, mbapp, I don't understand mbapp. I don't understand why English people are always talking shit about French people We we so, so cool Because it's over They jealous. are jealous oh. Jealousy. Jealousy. They lost! <laughs> What do you want? <laughs> oh my God! I'm from, I'm from England and I'm losing f against France because <inaudible> France is, I don't know, they can, they can play football, I don't know how, I swear to God, I don't know how, I don't know how, don't know how. there is not a chance for the England people to make a build <laughs> make a butte. <laughs> make a butte. We are looking for we are waiting for the last free kick of Rashford. We are we, we are gonna see if Rashford is better than BAP right now. Stay focused because c'est la dernière occasion pour les people okay, to de. To... Ouais, ouais, je crois qu'ils vont marquer là. Ça sent pas bon, ça sent le roussi. T'as dit quoi Personne ne va marquer. Ça va se passer de 1 ce soir, ça va être le SGA. Ouais. Laisse tomber Les Marocains, les Français, tout le monde va s'embrasser. Là, la Belgique et la France, ça va. Alors, moi, je suis peut-être un petit peu en retard, mais là, je sais pas hein, ce qui s'est passé. Fin du match. Alors, c'est fini ou ça a commencé ouais, C'est Fini peut-être parce que nous, comme on est à Bordeaux, Ouais là, vu qu'on est à Bordeaux, tout est en retard ici. Le temps que ça arrive à Bordeaux. Le là. temps que ça arrive à Bordeaux, du Qatar jusqu'à Bordeaux. Laisse tomber. Là, ils... attends, attends. Là, ils en sont à 10 minutes. Rashford, n'oublie pas que t'es venu dans le 19. N'oublie pas c'est pas passé loin Fuck C'est pas passé loin du tout On va dire que c'était de la chance hein? Bien joué mon petit Rashford Il n'a pas oublié comment on l'a on, on accueilli quand il est venu dans le 19 Ah ouais, il a même pas il a même pas bougé le gardien. Tellement c'était bien tiré mais à côté. Il a, il a bien tiré mais hors cadre. Ah, il a bien tiré mais à côté. Allez, ciao, bambino, ciao, ciao. Oh la oh la la la la, oh Oh my God, l'équipe de France vient de gagner. Oh là là, l'équipe de France vient de gagner against the English people. The English people, oh la la. Oh my God, oh my God, oh my goodness, oh my gosh, oh my gosh. Is all finished? Oh my God Maroc, France Oh là là là là là, là. Qu'est-ce qu'ils ont la haine Oh là là, regarde-moi ces Anglais. Putain, mais c'est vraiment trop dérageux. Eux, ils ont, ils sont là. Ils ont la meilleure, ils ont le meilleur championnat du monde. Hein? Ils ont les meilleurs joueurs. À tous les postes. Ils ont créé le football. Créé le football Ça veut dire qu'ils ont créé les règles. Ils ont tout écrit. Ils viennent au Qatar juste parce qu'il n'y a pas d'alcool. C'est terminé. C'est les Mbappé, les Giroud qui lui apprennent. Giroud, oh là là, il a lu la Bible juste avant le match. Voilà. Voilà. Voilà. Vous voyez C'est un pays tolérant. Vous êtes là, vous voulez boycott le Qatar. Giroud, il va là-bas avec sa Bible, tranquillement. Il fait son match. Il met le but. <rire> Qu'est-ce qu'ils veulent, ces Anglais Ils veulent quoi Qu'est-ce qu'ils veulent, qu qu ils, veulent Ils veulent du thé avec du lait C'est ça qu'ils veulent Ils veulent du thé avec un, une petite coupe de lait Hein Rentrez chez vous. Rentrez chez vous et commencez pas à dire que ouais vous allez aller en Inde pour aller chercher du curry, du curcumet, du je sais pas quoi. Vous rentrez directement en Angleterre. Hein? Parce que vous êtes encore en deuil. Vous avez oublié qu'Elisabeth, she's passed away. Go to the funeral. Go put some flowers. Jusqu'à le gouvernement, il vous a dit d'arrêter de mettre des fleurs. Ah! Les Anglais. Non! L'Angleterre, vous venez, vous faites les malins. Tous les jours vous parlez mal de la France, tout le temps, vous parlez mal de la France, de l'Afrique, de l'Asie, de partout. Partout Votre Boris Johnson, il a fait du grand n'importe quoi. Là, c'est ça qu'on a vu. On a vu le Brexit ce soir. Alors, eh Brexit, Brexit de la Coupe du monde. Ah eh oui eh Vous vous avez quitté l'Europe et vous quittez la Coupe du monde. Brexit eh English people so everything, football, the soccer, They create the ball. Ils ont même fait les lignes. Ils ont tout dessiné dans le foot. Tout le monde au début, on disait, venez, on fait un terrain arrondi. Les Anglais ils ont dit non, c'est c'est rectangulaire. Ils ont mis des lignes, ils ont fait les touches, Tou touches à la main, gardiens avec des gants. Ils ont tout équipé. Ils ont mis des arbitres. Tu vois Ils ont organisé tout un sport pour être nul comme ça. Ah oh, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Comment tu peux être nul Hein Comment tu peux être créateur d'une chose que tu ne maîtrises pas Comment C'est comme si tu crées un enfant et puis voilà, il fait il fait sa vie. Ah ouais, vous voulez quoi Vous croyez quoi là vous là, les anglais Hein nous, on a du bon fromage ici, on peut vous en donner là. Comme ça, vous allez là-bas, vous faites du fondu. Nous, ici, on est en mode raclette. Là, c'est l'époque de la raclette. Là, on devrait les inviter à une petite raclette, là les petits anglais. Une petite raclette, ça t'intéresse Moi, j'ai un mafé de Bamako. Tu veux un mafé de Bamako Mais ça, on a même des Maliens dans l'équipe, on a tout. Je on a tout, on, peut, marrant, on peut leur faire tous les plats, il y a tout. Et allez, regarde, on, a, on vous a même ramené des Marseillais. Hein? On vous a ramené des Marseillais. Le club le plus pourri de France. On vous a ramené des Marseillais. Et avec les Marseillais, on frappe l'Angleterre. Tu te rends compte de cette dinguerie monumentale Ah mais c'est une dinguerie. Eux, ils ont des joueurs. Ils ont des joueurs qui jouent à Arsenal, Liverpool. Ils ont, ils ont des trucs de ouf. <rire> ils sont. Ils, sont, ils sont, hey, C'est une dinguerie. Comment tu, Comment Comment tu peux parler Hein? English people! Tu viens? Ouais, Farmer League, League, former League, Farm Tiger, Farm Tiger League, League. Oh là là. Bon allez, ciao. Euh, j'ai du travail là. Euh, Salut. Nous nous allons. Nous nous en allons. En tout cas, c'était un match absolument magnifique. Je vais poster euh, donc, euh, mon live. Euh, en tout cas, j'ai vu que. Putain, mais c'est dingue. Ça marche vraiment. Il y a des étoiles. Y a... Non, j'ai reçu des étoiles, là. Ah, là, là bon, alors, je tiens à vous expliquer. Euh, pour ceux qui ne savent pas, quand vous m'envoyez des étoiles, moi, ça me force à continuer à faire des vidéos. Tu vois ce que je veux dire Les étoiles, c'est comme les coups de fouet. Toi, tu vois, tu me mets des étoiles et moi, je fais une vidéo. Voilà. Bon, allez, ciao